Oh <rire> Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire le dépunchage de l'épisode 3 de Mandalorian. Vous remarquerez que deux de nos compères euh, sont au bord du suicide. Euh, ils ont jeté l'éponge. Euh, ouais, ils ont jeté l'éponge, ouais. Euh, <rire> je te laisse, je, je, sais pas. En fait, je sais pas si je te laisse la parole ou si j'en je, si parle. Je sais pas en fait. Vas-y, allez, je commence doucement et puis, euh, et puis comme ça tu te chauffes. Ouais, on va faire comme ça, vas-y. On raconte, voilà, hein, épisode non. 3, on... on raconte pas Droit au but Pfff, Franchement... Il euh... n'y a, pas... a rien à dire Ouais, enfin... Ben, ouais. Si, alors, bon, alors, c'est mon, mon côté angélique qui va, qui va prendre le, le premier pas, comme d'habitude, en essayant de trouver ce qu'il peut y avoir de bon dans cet épisode. Ouais, bah tiens, euh, si euh, D'ailleurs... Oh, oh, je t'explique comment je l'ai vécu. D'ailleurs, je me suis mis devant en me disant, bon, OK, j'ai regardé les, les, les premières minutes et je me suis dit, allez, euh, euh, c'est intéressant. On est en train de poser des bases, des, euh, des différentes factions en place, euh, comment Bifortuna avait fait la transition, avec les différents clans qui se partagent la ville. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant. C'était un peu bateau, mais OK, il y a, y, a, y, a, y a quelque chose qui, qui se met en place et on commence à voir les différents enjeux. Ça, ça peut peut-être devenir fin dans la confrontation, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y, y a les PAX, il y a les 32 Chan apparemment, il y, a, il y a le maire qui est un peu flou dans cette histoire, il y a, et, et, il y a les HUD qui sont arrivés. Et tu te dis bon, enfin moi je me suis dit ok, ok, euh, ils essayent de mettre un truc en place, il, il va y avoir, il va y avoir euh, un esprit mafieux qui, qui se développe et, et une guerre des gangs. Et jusqu'à ce que, jusqu'à ce qu'on découvre le gang jusqu'à ce que le générique se déclenche jusqu'à ce qu'on découvre le gang des mods je les appelle les mods parce que quand j'ai vu leur scooter avec tous les rétros j'ai pensé aux mods Kevin les, appelle, avec... Kevin les appelle le gang du 16 e arrondissement <rire> ouais alors là le malaise s'est installé euh, ma... j'ai ressenti un vrai malaise, j'étais mal à l'aise pour je sais pas, j'étais mal à l'aise pour les gens qui pouvaient voir ça en se disant mais euh, non, qu'est-ce qu'ils ont fait à mon Star Wars et, et là, par tu sais, contre, le mal sais, le... Tu sais pour qui j'étais mal à l'aise, moi J'étais mal à l'aise pour les acteurs eux-mêmes. <rire> je... C'est-à-dire ouais. me dire que, que j'ai été. J'ai réussi à me faire drafter dans la licence Star Wars et le rôle qu'on me donne, c'est ça. Ouais. Parce que ça que... la consécration d'une vie de jouer dans un Star Wars, tu vois. Ah, bah oui, c'est certain. Enfin, j'imagine pour un acteur, c'est quelque chose. Puis là, c'était pas des têtes connues, tu te dis, ouais, effectivement, pour eux, c'est quelque chose, quoi. Et, et, je, et le clou du spectacle, ça a été, euh, bah, ça a été la course-poursuite, la course-poursuite la, la, la plus ratée de... de alors, je ne veux pas dire du cinéma, ça serait euh, peut-être ah, exagéré et prétentieux, ah, mais ah, c'est ah, complètement raté. Quoi. Alors, j'en reviens à, à Rodriguez, le réel, parce qu'en plus, de toute façon, le film, euh, l'épisode le, le est super mal réalisé. Ouais. Enfin, je, je pense. Je... Qui suis-je pour dire ça Mais quand même, ouais. en, tant que, en tant que spectateur, et euh, euh, on a en droit de, de juger. C'est ce qu'on fait. Et euh, là, je, je pense que Kevin aurait dit la même chose. Mais Rodriguez, ou qui qu'il retourne faire Spike Kids quoi, Parce que là, ça va pas. Ça va pas du tout. C'est un viol. <rire> c'est pour ça qu'il y a ma chambre, Alors, en fait parce qu'ils sont tôt, donc il a. Bah ouais, a c'est un... son acteur fétiche. Ok. Ouais. Alors, j'espère qu'il y a un peu de subtilité dans cette histoire de rancor. Je me dis. J'espère que c'est un coup de pute des huts qui vont euh, qui vont amener ça. Mais si en fait non non le rancor il est juste dépressif et puis finalement euh, Boba il va il va l'amadouer et puis il va chevaucher le rancor <rire> après pour imposer enfin le respect dans Mos Espa. Je me dis mais où va où va nous quoi où va nous c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres je je sais plus. <rire> je reprends une formule qui m'a fait rire pendant, pendant deux jours c'est euh, les pikes qui, qui descendent du RER ah bah oui, ah puis ça aussi ça, c'était génial as, les pikes, c'est le syndicat des pikes les mecs ils ont, ils ont certainement une flotte de vaisseaux non non ils prennent le RER pour venir à, pour envoyer 12 gugus à Tatooine non mais euh, je sais pas, ça écrit avec les pieds c'est mal réalisé euh... la musique est nulle la musique ça s'arrange pas euh, voilà. bah, bon, par l'intention la, la, la musique quand euh, ils découvrent les les euh, les Tusken morts euh, j'ai cru que c'était des chants de Noël moi <rire> mais même cette scène elle est là elle était trop euh, elle était trop Disney alors j'aime pas cet argument ah, c'est c'est Disney donc il n'y a plus de sang c'est fleurs bleues et tout parce que faut faut, faut, je sais pas, faut se rappeler quand même de l'épisode 2, des Ewoks et tout ça hein. c'était pas Disney hein, c'était avant mais euh, oui là le massacre des Tusken euh, pff, maltraité qu'il intervienne, qu intervienne maintenant, déjà, je trouve ça tôt, parce qu'on comme le disait Toto la semaine dernière, on a quand même 4 ou 5 ans à couvrir. Alors, si, euh, si tout ça arrive dès le troisième épisode, je sais pas ce qui va se passer après. Mm. Mais, euh, on, zé, ouais, on voit rien, il jette 3 bâtons dans le feu, il n'y a pas enfin, c'est pas, il y a zéro brutalité. Mm. Putain, c'est une série sur l'univers le, le, le, du crime et, et les Toscanes et les, voilà, et les gens rustres. Donc, euh, il faudrait de la brutalité. Alors, il y a des trucs qui font plaisir, il y a le petit clin d'œil de, de la garagiste et de ses druides qui passent, il euh, y, a, y a la toile de Ralph McQuarrie qui, qui passe, il euh, y a le petit clin d'œil à Retour vers le futur. Mais même tout ça, ça tombe tellement à plat non, non, que c'est limite risible. Donc euh, moi, je dis que le problème, c'est Robert Rodriguez. Tu crois ben non, ouais, Parce non, que l'épisode 2, on était tous d'accord que... Y a... Non, on n'étais pas d'accord euh... avec vous. Moi. Non, tu n'étais pas d'accord. Beaucoup, beaucoup sont d'accord sur le fait qu'on... L'espoir était rené, ouais, il y avait un nouvel espoir avec l'épisode 2. Mais là, c'est Rodriguez contre-attaque et, euh, et c'est la cata, quoi. Donc, euh, ouais, tu vois, j'ai du mal à dire du mal d'habitude, hein. J'essaye de toujours trouver le positif dans tout ah, ça. Ah, ouais, mais même là, tu et... dis du bien. Attends, j'ai pas pris la parole encore. Donc, voilà, je, bah, je te laisse euh, vomir ta rage. <rire> ah, c'est ouais, j'ai vraiment la haine, ouais. J'ai vraiment la haine, si tu veux. Alors, je ne sais pas quelle est la, la, la, la résonance internationale sur cet épisode. Je sais que de façon nationale, c'est unanime. Ouais. Et euh, moi, j'ai eu des échanges avec des abonnés qui m'ont dit qu'ils s'étaient désabonnés de Disney+, à l'issue de cet ah épisode. Oui. Ouais. Ah oui, c'est violent. Ouais. <rire> euh, non, là, euh, j'ai toujours été très, euh, euh, très bienveillant sur le passage de la licence euh, chez Disney, euh, allant jusqu'à accepter l'épisode 8 sans forcément... Euh, en dire du bien, mais me dire, voilà, erreur de parcours, tadadi dit, pour moi, là, les trois derniers épisodes, il y a quelque chose à en ressortir. Mais là, en fait, je, je n'ai plus d'argument à faire valoir à des gens qui me diraient que, que Disney est en train de chier sur la licence Star Wars. Je suis obligé d'être d'accord avec ces gens-là. Je ne peux plus <rire> défendre le passage de la licence à Disney. Sur tous, les... Non, sur tous les sujets. Soyons modérés, il s'agit de deux épisodes ratés non, non, mais là, euh, y a, il, il n'injecte pas d'argent dans le projet. Euh, graphiquement, c'est dégueulasse. Les plantes sont en plastique. Euh, okay. Le schéma de dire on va filer un épisode par, des, par un seul réal fait que les réals ont envie de faire un truc qui les fait kiffer. Alors, en l'occurrence, Rodriguez en a déjà fait euh, des merdiques, mais euh, euh, je vois pas pourquoi on ne file pas la série, euh, au moins une saison, au même réal. Que le mec, il est un... Enfin là, on part dans tous les sens. Ça va dans tous les sens, quoi. Ça n'a, ça n'a aucune, euh, aucune tenue, euh, enfin rien, quoi. Et euh, enfin moi dans ces, cet épisode, il y a rien à sauver, rien, enfin rien, rien de bien. C'est le Carstane qui euh, qui est libéré et qui s'en va sur euh, sur la droite de l'écran en, en petit coulé euh, limite. Il met ses bras comme ça euh, à la Dragon Ball et je vais courir comme ça. Euh, pour quitter, ah bah, c'est cool, hein, je suis sûr. Sa... enfin, c'est c'est une honte, franchement, je trouve que c'est une honte de faire ce que tu à... penses aux... tu penses aux esclaves des Huds qui ont porté la litière sur 250 km, <rire> parce qu'on ne sait pas comment ils sont arrivés là, les mecs. Non, mais, mais bon il n'y a, y a... Enfin, a, qui... a rien qui marche, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui marche. Et, euh, et euh, y a, je reprends les, les, les avis de plein de youtubeurs et de, et de plein de gens de la commu que j'ai pu lire. Euh, ils font ça à Boba Fett, quoi. C'est grave. C'est grave. C'est-à-dire qu'ils sont en train de tuer un personnage iconique de la licence Star Wars. Ils sont en train de le ridiculiser. Ils sont en train de le castrer. Ils le castrent. Carrément. C'est vrai que... Dans, même dans le Mandalorian, euh, son caractère était différent de ce qu'on voit là dans la série. On l'a pas vu beaucoup dans Mandalorian, mais il, il était crédible dans le rôle de Boba Fett, le mec euh, intransigeant. Euh, voilà, il est là pour récupérer son, son matériel. Ok, en échange, il va filer un coup de main. Mais on sentait que voilà, c'était encore Boba Fett. Là, pff, non, mais là, c'est de la castration euh, médiatique pour refaire de ce personnage. Euh un truc suave et acceptable à la licence Disney, je suis obligé de le dire, c'est des propos que j'ai toujours combattus, qui, qui, qui étaient des propos qui étaient tenus sur la, sur la licence 7, 8 et 9, mais là je suis obligé de, de les valider, c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux, ce qu'ils font avec la licence, c'est dégueulasse, d'autant plus que c'est d'autant plus grave, alors déjà c'est d'autant plus inexcusable, même si la, la, la, la série devrait, devait évoluer à l'avenir dans les quoi quatre épisodes qui nous restent. Je ne vois même pas mmh. comment ils peuvent redresser la barre. Euh, il faudrait qu'ils deviennent terriblement méchants pour pouvoir effacer la, la, la, la, la, la façon ubuesque dont il a été traité jusqu'à maintenant. Euh, et c'est d'autant plus grave qu'on nous avait fait une pseudo bande-annonce en fin d'épisode de, de, de Mandalorian où il arrive, où il tue un personnage de sang-froid, un personnage charismatique, du retour du Jedi, hein, en l'occurrence Bip Fortuna, et on s'est tous dit « Ah putain, on va avoir une espèce de pause dans les séries et on va avoir une, enfin une série Rogue One. » On y a tous dit, on a tous dit ça. On s'est tous dit « Ah ça y est, on va avoir une mini-série Rogue One, ce sera juste un one-shot et ce sera pour les adultes. » Et moi, je vais te dire un truc, j'ai dégagé Calliope de, de, de, de cette série pensant que ce ne serait pas de son âge, parce qu'elle regardait « Mandalorian ». J'ai dégagé Kali en disant non, je pense que là, Book of Boba Fett ne sera pas pour toi. Mais, mais, mais c'est pire que Bad Batch, quoi. <rire> bah, bah, je dirais que Mandalorian, c'était plus sale déjà. On, va, on voyait, euh, on voyait des, des, des, des gens peu fréquentables dans Mandalorian. Euh, au moins, là, c'était assumé. Mais euh, ouais, dans Boba Fett, euh, je suis d'accord avec toi. Effectivement, le, le teaser. Enfin, là, euh... Moi, je me pose la question et je pose la question aux gens et ils les mettront la réponse dans le. Dans, le, dans les commentaires sur la vidéo est-ce est, est qu'on continue tu vois, parce qu'on a décidé de pas euh, dépuncher Bad Batch parce qu'on a vite compris que c'était de la dope mais là, est-ce qu'on continue les dépunchages de, de, de Book of Boba Fett quoi, je me pose la question Nico parce ah, que... si c'est la réelle de la semaine dernière ça peut être sympa euh, sur l'épisode, va falloir voir si c'est en donne si, je sais pas je sais pas, bah, c'est aux abos de nous dire si on continue je sais, euh... Et, euh, et, euh, et après, euh, après j'ai presque envie. Alors, euh, peut-être que voilà, on va faire plein de vues parce que c'est tellement dégueulasse et il y a tellement de gens qui m'ont demandé mon avis. D'ailleurs, j'étais très circonspect parce que j'étais sur Twitch et il y avait plein de gens qui disaient euh, Tu l'as vu On peut avoir ton avis. Et je me suis dit Tiens, il se passe quelque chose. Soit c'est génial, soit il se passe quelque chose. Parce qu'il y a plein de gens qui me demandent si je l'ai vu, tu vois. Et euh, bah, bref, là, moi. Euh, il va y avoir une cantina, euh, donc moi, avec les abonnés, qui va se faire euh, incessamment sous peu, je pense. Euh, et je, vais, fin, je pense qu'il y a un moment, je me demande, ça m'avait valu énormément de, de représailles euh, il y a deux ans. J'avais écrit dans un forum N'est-il pas temps que la communauté fasse sécession <rire> J'avais écrit ça dans un forum de, de, ton, de Star Wars Galaxy. Star Wars Star Universe Star Wars, Star Wars Universe. Universe. Et je, à cause de l'épisode 8 et je m'étais fait défoncer la gueule, hein, défourailler Mais là, franchement, oui. je me demande s'il n'est pas temps que la communauté fasse sécession, quoi. C'est-à-dire ouais. que la, la, la communauté de fans Star Wars dise stop, quoi. Ça ouais suffit. Non, parce que tu, tu vas avoir des, milliers, des millions d'américains qui vont continuer de. Alors voilà, c'était bah le, public, le public français est, est négligeable dans cette histoire. A... Mais c'est pour ça que je pose, <rire> me posais la question et je serais intéressé d'avoir la réponse. Est-ce y a euh, euh, un écho? Est-ce qu'on a un écho international sur cet épisode? Bah, il va falloir qu'on regarde effectivement j'aurais dû le faire avant avant qu'on qu tourne là, parce que bah, c'est une bonne question j'ai pas pensé euh, ça aurait été sympa de voir ce que pensent euh, les autres de tout ça ouais. on, on peut le faire on peut le faire et puis on, on réagira dans les commentaires à la rigueur sur ce sujet dans les commentaires euh... ou, dans le, ou dans le prochain puisque on va au, dans encore, le au moins pousser jusqu'au prochain en espérant ouais. qu'il y aura du mieux ouais. mais c'est fait ça ouais je vais je vais essayer moi de mon côté de me renseigner sur euh, au moins aux us au moins aux US, puis peut-être même ailleurs, voir ce qu'ils ce qui se disent, UK aussi, pour voir mm. quel a été le ressenti. Bon, après, euh, après il y a des choses qui, nous, qui, qui vont arriver derrière, c'est pas pour autant que... Alors, moi, je, tu sais quoi Avant que Book of Boba Fett commence, je m'étais dit, ok, je vais le regarder, mais vraiment par curiosité, je, je crois qu'on l'a dit euh, au premier des punchages. c'était sans grande motivation, et finalement, ça se confirme. Peut-être que Kenobi sera génial Puisque ce sera la prochaine Peut-être que Mandalorian saison 3 sera génial Mais c'est plus possible Je pense pas que ce soit que Je, je n'ai même plus l'espoir Que ce soit possible Parce que je pense que euh, ouais. ce que l'on voit Est la traduction d'un cahier des charges Qui est imposé aux gens Qui prennent la licence Et qui fait que ces gens là N'ont plus de marge de manœuvre. Il faut faire le deuil de Rogue One Ça n'arrivera plus jamais non mais re re regarde ce qu'on disait sur Mandalorian, on était content que philoni soit derrière et un peu comme le gardien du temple et, euh, et, et sort alors même si c'était inégal mais sortent quand même des épisodes qui faisaient plaisir, qui respectaient l'univers, qui, qui qui voilà qui faisaient vivre euh, les différentes saisons et l'univers étendu en général euh, au travers de la série. Donc euh, mais où est philoni Que fait-il Pourquoi il laisse faire ça <rire> Je sais pas. Mais mais euh... ça que je te dis, même lui, oui, je commence à douter de lui, très franchement. Oui, mais voilà. Euh... C'est pour ça que je te dis, moi, je, j'y je, crois pas, Obi-Wan. J'y crois pas. Et je préfère ne pas y croire et, et, et, être, et être surpris, mais j'ai peur qu'on ne le soit pas. C'est-à-dire que je pense tu... que... Donc on regardera. On regardera. Bien sûr qu'on ben, qu regardera. Enfin, euh, on regardera. Après, est-ce que mal ce que je veux dire mais est-ce qu'on piratera peut-être quoi enfin moi tu vois j'ai eu j'ai eu euh... ouais, ouais ouais non mais enfin euh, je suis désolé hein, euh, vous, vous m'attaquerez dans les dans les commentaires euh, j'en ai rien à branler si tu veux mais il euh, y a un moment euh... enfin ils ont augmenté les prix de Disney plus hein. ouais parce qu'il y a stars maintenant enfin, je pense que c'est ça c'est une blague stars merci quoi <rire> Okay. Il y a tous les aliens, il y a tous les aliens, ça Ouais, voilà, c'est chouette. Euh, ils ont... Moi, je, les ai, je les ai dans mon étagère, hein. donc euh, voilà. Euh, ils ont augmenté parce qu'il bah, y a des séries euh, Marvel et des, des séries Disney, et des séries Star Wars. Euh, on n'a pas parlé de, de, de, de, de Black Hawk, de, de Hawkeye. Ouais, de Hawkeye, je ne l'ai même pas vu. Ah non, mais c'est mieux que Book of Boba ah oui. enfin, moi, je trouve que c'est mieux que Book of Boba Fett. C'est pitoyable, mais c'est mieux. Et le, gros, <rire> ah, est elle, quand même. et le seul avantage de Book of Boba Fett aujourd'hui, c'est qu'il te fait apprécier Bad Batch, quoi. <rire> tu vois Alors, est-ce que la série qui suit euh, n'a pour seul intérêt que de te faire euh, apprécier et dédramatiser la précédente J'en suis là. Ouais, C'est-à-dire que triste. quand on voyait Bad Batch, on disait « Ah bah finalement, Mandalorian, c'était pas si moche. » Et maintenant qu'on voit Book of Boba Fett, on se dit, oh bah finalement, Bad Batch, c'était pas si dégueulasse. <rire> J'ai pas vrai. envie de voir je... Obi-Wan en me disant finalement, Book of Boba Fett, c'était du grand art. Tu vois Surtout qu'avec surtout qu Obi-Wan, il faut que tu t'attendes à ce qu'on se retrouve encore sur Tatooine pour voir un mec qui fait rien. <rire> ouais, alors après, Ewan McGregor qui ne fait rien, je suis sûr que c'est beaucoup plus vivant et intéressant au niveau ah oui. scénique. Que, euh, machin bidule dont je j'arrive pas à retenir le nom et je les couilles euh, qui euh, qui est euh, définitivement un très très mauvais acteur qui euh, alors après il n'y a pas de mauvais acteurs il y a des mauvais réals euh, il est mal dirigé je sais pas il est enfin je sais enfin il y a, euh, je, je, vais, euh, je vais je vais j'ai pas regardé hein, les critiques des autres walou euh, Captain Popcorn et tout ça mais j'imagine que c'est unanime euh, comme enfin, j'ai même pas envie de prendre un épisode, une, une scène, un, de l'épisode en, en général, si tu veux, de mettre le, le doigt sur un truc parce que pour moi, il y a rien qui sauve rien là-dedans. Il n'y a euh, rien qui t'a plu Rien. Tu pas à trouver rien Non, non, non, rien. Même le combat contre Kurt Satan, il, est, euh, il, est ah oui, a, il est, il est nul. On en a pas parlé. Ouais, ouais, c'était pas si dégueulasse. Moi, j'ai été surpris par euh, le Wookie qui, qui sort Boba. Alors après, c'est incohérent. Euh... Euh, on peut se poser la question comment il rentre un un, un wicket de meute noir comment il rentre dans le palais mais comme ils sont trois à garder le palais je bah, me dis que ça doit pas être une grosse difficulté. Bah voilà, c'est une incohérence euh... soulève depuis le début. Euh il se pourquoi, fait... il, le, pourquoi il le bute pas dans son sommeil, on se dit bon allez, il a un code d'honneur, euh, il veut le battre à la loyale. Euh, pff, si la baston elle est elle est réglo mais euh, rien que son les les Pain qu'il fout à Boba et Boba ne crache même pas une de goutte de sang, ça, ça n'a pas de sens. Mais bon, ouais. Il n'y a tu pas fais grand chose à refaire. Il se battre par le club du 16e, donc si tu veux, c'est. Même le, même le rancor, tu dis, waouh, ouais, le rencor !» mais pff, oui, non, mais il est triste le rencor, il est dépressif. Pff, un rencor dépressif, mais bah, encore ça bouffe tôt et puis ça ne discute pas. <rire> mais, enfin bah, bref, ouais, je sais pas. J'ai du mal, moi-même, j'ai du mal à trouver des choses bien. Si, il y a des, des belles scènes de. De Boba sur son Banta dans le désert qui progresse. Non, les cornes, elles non, sont en carton. Les cornes, elles sont faites en carton. C'est laid, ça se voit. C'est moche. Il euh... n'y a rien. <rire> y a rien à sauver. Rien à sauver, quoi. Il n'y a rien à sauver dans cette série. De... Mais ce n'est même pas cet épisode. C'est la série. Franchement. Le... Bon, je, sais, je sais pertinemment qu'on va regarder jusqu'au bout. Ouais, mais... moi, je vais, moi, je vais regarder jusqu'au bout. Ouais, moi je vais regarder jusqu'au bout parce qu'on a pris l'engagement auprès de la commu de le faire, mais euh, euh, si vous pouvez me délier de cet engagement, les amis. <rire> non, non, mais franchement, j ai, j ai, je suis. Euh, là, là on, atterri. Va, on va. Ouais, je suis atterré, on va, on, va, on va arrêter, ça fait 20 minutes. Quoi. Ouais, voilà, je pense que vous avez compris. Mais, euh, mais je suis plus qu'atterré, je suis profondément en colère et j'ai la haine, quoi. J'ai la haine. Parce que, je te le redis, je pense que ça fait partie d'un cahier des charges qui euh, augure d'un avenir très sombre, très sombre, pour la licence. Ouais. <rire> Là, tu vois, je te, je te coupe la chic, mec. Ouais, je peux rien dire. Je... Moi qui suis l'avocat, en général, de... Tu vois, tu pas, aller... enfin, c'est ben insom... ouais, ouais. indéfendable. Indéfendable. <rire> je te laisse le mot de la fin euh... J'espère que... Alors, on a eu un nouvel espoir avec l'épisode 2. Non. Bon, il y a Rodriguez contre-attaque sur l'épisode 3. Bah, J'espère qu'il y aura le retour du bon goût euh, la semaine prochaine. Ok. Bon. Bah, les amis, vous mettez en commentaire ce que vous avez pensé euh, de cet épisode. Je vous mettrai bien au défi de mettre ce que vous avez pensé de bon, mais comme je veux qu'il y ait beaucoup de commentaires, je préfère vous laisser le choix de ce que vous écrirez. Et puis ben, nous, on va reprendre une vie normale. Hein, ouais, dans... on y hein. retourne. Voilà, et nous, euh, nous ben, on va préparer notre, euh, notre émission euh, de JDR ouais. qui aura lieu le 2 février. Il y a des trucs à lire. Voilà, aura lieu. on peut le dire... Plein de trucs à lire. On peut le dire aujourd'hui, on, aujourd on va l'annoncer aujourd'hui. Elle aura lieu le 2 février, on vous donne rendez-vous à... 21h en live sur Pierrot pour notre première émission de JDR, au moins ce dépunchage aura servi à quelque chose, je te remercie bon, de ta bienveillance éternelle, euh, malheureusement sur ce coup je ne peux pas euh, te suivre et, euh, et sachez que j'ai été extrêmement euh, modéré et euh, extrêmement dans la retenue de ce que euh, je pense de la licence Star Wars au global euh, à ce jour. Le connaissant, il s'est retenu, hein, ouais. <rire> ouais. C'est de la merde <rire> Bon, allez. À très bientôt. Ciao.